Bonjour. Je vais poursuivre avec ma présentation de l'environnement web, rapide et superficiel, mais qui permettra de mieux comprendre comment y intégrer des programmes écrits en Python. Je vous ai montré dans la dernière Pythonnerie comment votre navigateur interagit avec un serveur HTTP distant et peut afficher la page par défaut du site. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand tout ne se passe pas bien Si je demande spécifiquement une page toto.html qui n'existe pas, mon serveur Apache va me renvoyer un code 404 suivi d'un en-tête et soit d'une page prédéfinie au niveau de la configuration, soit, ce qui est mon cas ici, d'une page qu'il va générer lui-même et qu'affichera mon navigateur. Ce qui fait tout l'intérêt des pages HTML, c'est qu'elles contiennent des références. Ces références peuvent être soit à d'autres pages HTML, avec une balise A, suivie d'un qualificatif href qui indique la page, et un mot qui apparaîtra de manière différente du texte normal. Quand je cliquerai dessus, le navigateur demandera la page correspondante. Cette page peut être soit dans le répertoire document-root du serveur, soit dans le répertoire document-root d'un autre serveur. Mais ce n'est pas tout. On peut avoir aussi du code JavaScript, un langage qui partage un certain nombre de points communs avec Python, et que c'est exécuté le navigateur. Le code JavaScript permet beaucoup de choses, par exemple de contrôler que ce que vous entrez dans un formulaire semble correct avant de l'envoyer, un peu comme nous l'avons vu dans l'application de gestion de DVD, ou de modifier dynamiquement l'apparence de la page HTML dans le navigateur, par exemple gérer des menus ou des arborescences, avec des choses qui apparaissent et disparaissent. Ces programmes peuvent soit être dans la page entre des balises script, soit stockés dans un fichier indiqué par un qualificatif SRC, qui doit être comme d'habitude sous Document Root sur votre serveur, ou sur un autre serveur. Mais là, votre navigateur doit, sauf s'il l'a déjà descendu avant, aller rechercher le programme quand il charge la page qu'il a explicitement demandé. Quand un site affiche des bannières de publicité, il va en général chercher un programme JavaScript sur le site qui gère les pubs, et si ce site est long à répondre, la page risque de mettre longtemps à s'afficher. On aura aussi en général des feuilles de style qui sont des indications pour le navigateur sur comment représenter ce qui est contenu entre certaines balises quand on veut que ce soit un peu plus raffiné que les valeurs par défaut. Cela fonctionne exactement comme pour le JavaScript, c'est-à-dire qu'on trouvera ces indications soit dans la page entre des balises style, soit, et c'est le plus courant, dans un ou des fichiers dans Document Group qui seront communs aux différentes pages d'un site et permettront d'avoir une unité visuelle. Enfin, on aura souvent du contenu multimédia et le plus courant est bien entendu une image, qui est une balise unique avec un qualificatif SRC qui dit où se trouve le fichier sous Document Route. Outre les images, il y a bien entendu les vidéos et le son. Tout ceci va générer un certain trafic entre votre navigateur et le serveur HTTP, et plus il y aura d'appels, plus ce qu'il y a à retourner sera gros, et plus le serveur sera loin de vous, plus la page sera lente à charger. Mais vous remarquerez que tout dans ce que je viens de vous présenter est redoutablement statique. Je n'ai parlé que de fichiers dans Document Root que le serveur HTTP s'est retrouvé et renvoyé au navigateur qui les demande. Ce que l'on veut en général faire, c'est avoir des sites dynamiques qui évoluent rapidement en générant les pages HTML par programme, par exemple à partir du contenu d'une base de données régulièrement mise à jour. Une page générée par programme, nous venons tout juste d'en voir une. La page d'erreur Object Not Found a été créée à la volée par Apache et n'est stockée nulle part. Mieux encore, on voudrait avoir une certaine interactivité en produisant des pages qui dépendent de données fournies par l'utilisateur. Pour fournir des données, il y a une balise principale, Form. Je vais remplacer ma page index.html par une page de même nom qui me permet, au hasard, de rechercher un film par genre ou titre dans une base de données, une application comparable à ce que nous avons vu jusqu'à présent, plus simple, et dans un contexte différent. Une chose à expliquer ici, j'ai remplacé le « et » de sélectionner par des caractères cabalistiques. Sur le web comme dans Python, les caractères accentués sont une source de problèmes qui en HTML sont résolus par ce qui est appelé « HTML entities ». HTML a ses difficultés propres. Puisque les balises sont délimitées par des caractères inférieurs et supérieurs et éliminées par les navigateurs, même les balises non reconnues, que faire pour afficher le caractère inférieur par exemple On le remplace par une HTML entity qui commence par un E commercial, un code, ici LT, qui est l'abréviation de lesser than, moins que, et un point virgule. Le supérieur, c'est EGT point virgule, et toutes les lettres accentuées ont aussi leur représentation. E accent aigu c'est E commercial E acute, point virgule. E accent grave c'est grave à la place de acute et E accent circonflexe cirque à la place de grave. Remplacez E par O, U ou I en minuscule ou en majuscule et vous avez toutes les lettres accentuées dont vous avez besoin. Il y a encore des tonnes de HTML entities, une bien entendu pour le E commercial lui-même, les signes de copyright, tilde, les lettres scandinaves ou tchèques, j'en passe et des meilleurs. Pas besoin que la lettre se trouve sur votre clavier. Je reprends ma page et j'y place une balise Form suivie de texte Genre. Là, je veux une liste déroulante me permettant de spécifier un genre de film. En HTML, c'est une balise Select à laquelle j'attribue un nom, vous verrez que c'est important, avec le qualificatif Name. Derrière, toute une batterie de valeurs entre des balises Options. Le qualificatif Value de la balise ouvrante correspond à la donnée que je veux transmettre au serveur HTTP si cette option est sélectionnée. La première option a un attribut Selected égale Selected, cela fait un peu idiot mais c'est comme ça si l'on veut bien faire les choses, qui dit simplement que c'est la valeur par défaut. Entre les balises ouvrantes et fermantes, ce que j'affiche à l'utilisateur. Vous voyez que ce que j'affiche et ce que je transmets est la même chose, sauf pour le dernier choix où j'affiche non spécifié mais où je transmettrai simplement nul. Après la balise solitaire BR qui indique un passage à la ligne, j'affiche titre et je mets une autre balise solitaire, Input, qui lorsqu'elle est qualifiée avec le type texte, est une zone de saisie. Là encore, je donne un nom. Enfin, après un nouveau passage à la ligne, une nouvelle balise Input, mais cette fois-ci anonyme est de type Submit. En clair, un bouton dont la seule fonction est de déclencher l'envoi des données saisies vers le serveur HTTP. Je mets les balises de fin du formulaire, du corps de ma page et de ma page elle-même, et j'ai fini. Voilà ce qu'affiche maintenant mon navigateur quand je me connecte au serveur. Ce n'est pas très joli parce que je n'ai mis aucun style, mais c'est fonctionnel. L'ensemble de ces zones est inclus dans les balises Form, et je retrouve ici mon Select nommé Genre, mon Input nommé Titre, et mon Input Anonyme. Si je vais choisir un genre, je peux sélectionner Drame par exemple, et laisser le titre vide. Quand je clique sur le bouton « Lancer la recherche », eh bien, il ne se passe rien, sauf au niveau de l'adresse. Derrière l'adresse du serveur web, j'ai un point d'interrogation et les noms que j'ai donnés à mes zones de saisie, le « Select » et l'Input, suivis des valeurs que j'ai choisies, à savoir « dram et rien du tout. En fait, ce n'est pas évident, je viens d'envoyer mes données au serveur et voilà le message qui est parti quand j'ai cliqué sur le bouton. Ma commande « Get » a changé, elle contient les paramètres. Et comme sinon je demandais la même page qu'avant, c'est-à-dire la page par défaut, elle m'a été retournée par le serveur, mais avec les paramètres. Qu'est-ce qui manque pour faire des choses intéressantes Juste une chose, un attribut dans la forme ouvrante. Cet attribut s'appelle « action » comme au cinéma, et cela correspond au nom d'un programme, par exemple en Python, même si l'on peut en fait l'écrire en n'importe quel langage. Ce programme doit se trouver dans un répertoire connu d'Apache, en général sous le nom CGI-bin. CGI veut dire Common Gateway Interface, qui est une espèce de norme qui décrit une manière pour un serveur HTTP d'interagir avec un programme. Bin veut simplement dire binaire. Sous Unix, les programmes exécutables sont d'ordinaire dans des répertoires qui s'appellent bin. Quand je rajoute ce qualificatif action, voilà ce que devient la première ligne de mon message HTTP. Je donne le nom du programme à appeler quand on clique le bouton et j'y ajoute les valeurs entrées par l'utilisateur. Que va faire le serveur HTTP Il ne va plus regarder dans document root où sont les fichiers qu'il envoie tels quels mais dans le répertoire CGI-bin qui est à côté. Le programme lui-même, il ne l'enverra jamais, même si on lui demande explicitement. En revanche, il peut lui passer les paramètres, va préparer un en-tête HTTP pour le message à renvoyer, et va y rajouter ce que le programme affiche, de la même manière qu'il rajouterait un fichier statique. Il y a une petite différence cependant. Là, le contenu à renvoyer au navigateur est complètement sous-traité au programme. Mais rappelez-vous que le navigateur s'est affiché plusieurs types de contenu et un programme peut générer n'importe quoi, une page HTML, mais aussi une image par exemple. L'entête page sera donc incomplet, et dans ce que le programme affichera, sa première tâche sera de compléter l'entête HTTP avec la mention « Content-Type qui dira, dans ce cas par exemple, « Texte HTML », puis la ligne vide qui marque la fin de l'entête, et derrière, la page HTML créée par le programme. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.